Le jour où le Seigneur Jésus m'a donné de parler le français, quand mon tonton est arrivé de service, je cours, je l'accueille. Tonton bon arrivé. Il a ticket d'abord. Il dit, mais, as dit quoi? J'ai répété, j'ai dit bon arrivé. Il dit, mais attends. Depuis quand toi tu parles français? a dit depuis aujourd'hui le même. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est derrière lui, le miracle s'est opéré. Simplement parce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais à la mosquée, on faisait tout en arabe. Et puis je me, je me rends compte que là-bas, là, tout ce qu'on cite en arabe, peut-être même j'insulte Dieu, pensant que je le prie, parce que je ne comprends pas, je ne suis pas arabe. Et puis tout se fait en arabe. Je viens ici, à l'église, tu m'as mené ici, là. Tout se fait aussi en français. La parole est prêchée en français, et moi, je n'ai pas d'interprète. Si je vois les gens baisser les têtes. C'est qu'on dit de prier. Pourquoi Bon, moi j'ai choisi mon sujet et j'ai prie. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé les yeux. Je sais que l'homme de Dieu a dû demander, prions. Mais prions pourquoi Je ne sais pas. Parce que je n'entends pas. Je ne comprends pas français. Ils ne parlent pas mon, mon jula là. Donc j'ai dit au Seigneur, mais là-bas, là, tout se faisait en arabe. Ici aussi, où toi, le véritable se trouve, tu es invoqué là. Ils font toi en, en français. Bon, celui que tu as mis à la tête lui il parle français maintenant ceux qui comprennent là ils sont des bénéficiaires et moi dans ce cas fais tomber les écarts de mes oreilles donne moi de comprendre le français et donne moi de parler le français et puis je me lève un matin et il me dit va acheter une bib d'accord si j'arrive là-bas là, là ce français il parle de faire comme il dit laisse moi ta bouche Waouh. ça là on n'attend pas demain soir on n'entend pas que demain où on dit, il faut me laisser ta bouche là. Il faut courir. J'ai pris l'argent. Je ne sais pas combien ça va coûter, je suis parti. Et c'était à l'église. Il y avait une petite bibliothèque là-bas. Donc il y avait les frères qui vendaient les revues, les, les bibles, autres Tellement contente parce que Dieu me dit d'aller en avoir aussi pour moi. J'arrive devant le frère, c'est sorti comme ça. Bonjour frère. Il m'a regardé quand il a grimpé pour bien me regarder. Parce qu'il était dedans comme je suis... Bien grand détail là. Donc il a grimpé pour bien me regarder. Il m'a dit ah, Tu parles français J'ai dit Oui. Il dit Ça allô. Mais tu es ici depuis des temps là. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Bon. Donc, on dit Bonjour, c'est comme ça, et puis tu t'en vas. Donc tu parles français Il dit Oui, depuis ce matin là, je parle français. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, Femme là, a commencé à parler français parce que son professeur, le meilleur des professeurs, venait de la visiter. Mais c'est pourquoi Cette connaissance que Dieu m'a donnée, c'est pour faire quoi Pour être jolie avec Non. C'est la même chose. La connaissance que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour que vous soyez jolie avec. C'est pour son service. C'est pour son œuvre.